Jérôme dit bonsoir. bonsoir. Nous sommes à quasiment en à termes du tournoi de Petit Petitbourg. Euh, on sait que c'était pas on sort de moment très difficile. Est-ce que ça a été facile pour vous de, de relancer la machine euh, Honnêtement, euh, à, à ma grande surprise, oui, ça a été plus ou moins facile parce qu'on avait établi des relations avec nos partenaires et euh, une fois que je les ai relancés, pratiquement tous m'ont dit « ok, on repart avec toi ». Donc, euh, voilà, ça n'a pas été plus compliqué que les autres années. Maintenant, euh, on a dû remettre quand même le, le complexe à niveau parce qu'on a refait les lumières, on a refait les terrains, parce que c'est un événement quand même assez important. Et euh, aujourd'hui, euh, à la veille du tournoi, on est, on est content du, du résultat. Le, le, le terrain, tout est OP, ah, ça veut dire que le tournoi peut commencer demain. Il peut commencer aujourd'hui. <rire> ah, Alors, parlez-nous de ce tournoi, l'organisation autour de ce tournoi. D'accord, alors c'est un tournoi qui est dans sa huitième édition et euh, nous le faisons avec euh, nous le faisons avec la collaboration du club de tennis. Et d'ailleurs, je, je félicite le, le président Francis et le vice-président Danican qui ont pu mobiliser euh, euh, dans leur club, leurs bénévoles et au-delà même de leur club. Euh, je remercie également euh, les mes collègues, mes collègues de, de la ville de Petit-Bois Petitbourg qui ont, qui ont pu... Euh, euh, se multiplier pour mettre le site à niveau, euh, pour faire en sorte que que tout se passe bien. Je remercie aussi les, les sponsors. Hein, euh, en, en premier, le plus gros sponsor qui nous suit depuis longtemps, euh, Kia, qui nous met à disposition des véhicules, mais qui nous habille également. Nous avons cette année euh, Mankara, qui nous a rejoint depuis l'avant-dernière édition et, euh, et Europhone. Ce sont les, les, les principaux, mais on a on a énormément d'énergie positive qui veulent contribuer à ce tournoi-là et je ne pouvais pas tous les citer, mais je, je les remercie grandement parce qu'on va avoir une belle édition grâce à eux en fait. L'organisateur, le responsable, le directeur de ce tournoi que vous êtes, mais en même temps votre double casquette, qu'est-ce que vous attendez de tel, de tel tournoi à petit Bord euh, Qu'elle soit aussi belle que les dernières éditions, euh, qu'on ait une météo favorable, euh, que le public vienne, que le public salue l'effort que les joueuses vont faire sur euh, les efforts que les joueurs vont faire sur les joueuses vont faire sur le terrain, mais également euh, saluer en fait le, le travail, l'énergie euh, que mettent en, en, en œuvre les, les, les personnes qui contribuent à réaliser ce tournoi, les sponsors, euh, donner une belle image de la Guadeloupe parce qu'on est sur un tournoi international où il y aura pr pratiquement 14 euh, euh, nationalités différentes. Euh, le tournoi sera retransmis à l'international, donc euh, on a une belle image de la Guadeloupe à véhiculer. Il faut savoir que les hébergeurs de, de Petit-Bourg profitent de ce tournoi, que les restaurateurs profitent de ce tournoi. Et euh, voilà, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui, euh, qui sont en œuvre pour que ce tournoi-là soit une belle réussite. On le nom, le tennis club euh, Gaël Monfils, est-ce que derrière on ne souhaite pas, il n'y a pas une petite envie cachée, que submerge avec tout ce gratin présent, que submerge des, des, un nouveau Gaël Monfils godelopien Alors déjà c'est un tournoi féminin, euh, on a vraiment essayé de faire venir Maïli, euh, la, la petite soeur de Gaël, qui a désormais l'âge pour faire le tournoi, malheureusement elle est aux états unis elle ne pourra pas euh, venir, mais... Il euh, faut savoir que ce tournoi-là, sur ce tournoi-là, euh, l'organisation a toujours euh, fait en sorte que des Guadeloupéennes y participent. Et, et encore cette année, on ne va pas y déroger, trois jeunes Guadeloupéennes vont, vont, vont être invitées sur ce tournoi-là euh, avec leur force. Il faudra venir les encourager. Euh, elles n'ont pas souvent la chance de pouvoir faire des tournois de, de ce niveau-là, mais euh, il est de notre devoir de leur permettre de, de, de côtoyer ce, ce niveau de, de jeu. Et euh, qui sait, comme vous le dites, euh, peut-être que dans quelques années, nous aurons un nom issu de ce, ce tournoi-là et qui sera peut-être guadeloupéen, pourquoi pas. Si il y avait un appel à lancer pour le public guadeloupéen Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, euh, c'est un tournoi qu'on qu rend plaisant. Il y aura du beau jeu, il y aura du beau monde, 14 nationalités. Euh, en plus de cela, les sponsors nous permettent de faire un jeu concours. Chaque soir, il y aura énormément de loups à faire gagner aux Guadeloupéens, aux visiteurs. Euh, de belles choses, hein, de belles choses. Euh, ça, euh, il faut venir sur place pour voir. Et samedi matin, le 21, il y aura une, euh, une foire artisanale ici avec des acteurs locaux. Et euh, vraiment, si euh, les Guadeloupéens veulent passer un bon moment, euh, toute la semaine, il y aura des matchs euh, ici. C'est gratuit. On peut gagner des lots, on va avoir de belles euh, de belles rencontres, on a des Guadeloupéens à soutenir. Euh, moi je pense que tous les arguments sont là pour que les gens viennent en fait et que ça soit la fête. C'est moi qui vous remercie. Du 16 au 22 janvier, la ville de Petitbourg, la fédération française de tennis et le tiebreak Tennis Club vous invitent à la 8e édition de l'ITF, le tournoi international féminin. Assistez aux matchs des joueuses du monde entier et venez encourager nos jeunes athlètes guadeloupéennes. Tous les jours, à partir de 10h au complexe Gaël, mon fils de Colin Petitbourg. Des tonnes de cadeaux à gagner, entrée libre et gratuite. L'international féminin de Petitbourg, un événement sportif à vivre avec. Kia, Mancara, Frégate des îles et Europhone.